Miroir, miroir, dis-moi si je suis le meilleur des nachi. Alors déjà tu vas te réveiller, t'es maigre, en plus de pas être musclé, alors va t'entraîner. Oh, t'as raison, je suis pas encore assez sec là. Alors ça c'est sûr que t'es pas sec, un petit gros lard là... Euh... Ah, J'ai trop de gras à ce niveau. Ouais ouais, en Mais effet. On voit même pas mes abdos. Ah non, on voit rien, un one pack bière. Mes pecs ils sont pas assez gros. Y a pas que ça, t'as pas de mollet, pas de jambes et t'es une pute. Mais mes bras, j'aurais voulu avoir des gros bras. Eh bah va t'entraîner. Parce que là, par te branler, tu fais pas grand chose, hein. C'est vrai, faut que j'en fasse plus Okay, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui on va parler de nous, on va parler de vous, on va parler des gaux De tous les gaux Et des problèmes psychologiques que ce sport peut, peut ouais. nous créer Comment s'appelle la maladie dont on va parler aujourd'hui Toi ça se voit t'es migré, tu veux pas le dire Il ah, y a trop de faux faux C'est la dysmo... Eh, C'est qui est migré Dysmo dysmorphophobie ah, <rire> voilà. les immigrés on va, on va écorcher le mot plusieurs fois dans la vidéo mais c'est de la... on va dire la dysmo non dysmorphophobie dysmorphophobie essayez ça. de le dire dix fois chez vous vous allez voir c'est pas, pas facile dysmorphophobie ouais ça bon. ah, va pas mal dysmorphophobie ouais, bon. ouais, bon. c'est un problème euh, qui est récurrent chez les muscu chez eux d'ailleurs c'est le fait qu'on se voit souvent Trop maigre ou trop gras. Ouais. C'est-à-dire un mec, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne en musculation très sérieusement, il a atteint un, un très bon physique. Il va être en masse, il va peut-être se trouver euh, trop maigre. Encore. Ouais, c'est vrai. Il va toujours vouloir plus. Et c'est souvent pour ça que les gens, euh, passer un certain temps dans ce sport, commencent à prendre des stéroïdes pour avoir ouais. plus, tu vois. Et au final, même avec ça, il se trouve encore trop maigre. Jamais être satisfait de soi. C'est propre à notre sport. Hein. Je ne nous ai jamais entendu dire, aujourd'hui, je suis bien. Non, ça m'est déjà arrivé. Ouais Ouais, moi aussi, non, on jamais... la vidéo qu'on attendait tout à l'heure, j'étais prêt me à, à mettre tout nu. Il <rire> y a des périodes dans l'année où on se sent bien, mais ça dure jamais très longtemps. A chaque fois qu'on fait des photos pour euh, Fitness Fusion ou des vidéos, on se trouve jamais bien sur le non. moment. Et quand on regarde les photos, par exemple des, des vidéos ouais. qu'on a fait en sèche, on aurait voulu être plus sec que ça ouais. sur le moment. Et quand on les regarde quand on quand en masse, on se dit « Putain, j'étais vraiment sec ». Je me dis « J'étais je... incroyable, c'est un air, en fait ». C'est pour ça, les gars, faut se dire que si vous vous entraînez bien, vous mangez bien, vous dormez bien, il n'y a pas de raison pour que votre corps ne soit pas bien. Il faut se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui et se dire que, bah, en continuant le processus, ça va être de mieux en mieux. Il y aura des hauts et des bas, mais tant que vous lâchez pas l'affaire dans le sport, vous ne serez jamais trop gras ni trop maigre. Et aux yeux de n'importe qui qui fait pas de muscu, il dira toujours que très musclé t'es un ah, monstre tu tu vois tu l'as déjà eu c'est sûr ça faisait six mois que tu t'entraînais un an de muscu on disait déjà oh, t'es gainé t'as vu tes bras t'es commenté ça fait un an que tu t'entraînes c'est là où les gens commencent à venir vous voir eh ouais oui. je peux me faire un programme et tout et ça ça arrive très vite moi je me souviens six mois un an de muscu les gens ils demandaient déjà des conseils si déjà au bout de six mois un an vous avez des remarques positives sur votre physique au bout de trois 5 ans ça démonte bien dans votre corps donc ça faut pas arrêter de se le dire hein, et arrêter de d'être trop comment on dit perfectionniste c'est vrai parce qu'on n'est pas des bodybuilders les gars quelqu'un qui fait vraiment de la muscu pour lui qui se monte pas sur les réseaux et tout. Lui, il a vraiment pas de raison je pense de se dire je suis encore trop maigre, je suis pas assez musclé. Pour des gens comme nous, c'est différent. Nous, comme on s'affiche, on veut pas être trop maigre à côté des autres. On sait qu'on doit renvoyer une certaine image, on doit être musclé. Pour vous, c'est pour ça qu'on se voit pas assez musclé, on se dit ah, là, j'ai pas assez d'épaules, j'ai pas assez de pecs sur les photos." Du coup, ça rend moins bien. Je pense c'est aussi pour ça qu'on se met ouais, la pression. Moi, franchement, j'avais pas ce problème. Donc ça, c'est un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous entraîner pour vous. Si votre métier c'est pas coach sportif, vous avez rien à faire sur les réseaux. <rire> vous ne devez pas faire ce sport pour les autres. Faites-le pour vous et déjà ça va vous aider si vous souffrez de dysmorphophobie. Parce qu'il y, y a des abonnés qui en souffrent. Il y en a ah qui m'a demandé cette vidéo, c'est pour ça aujourd'hui qu'on l'a fait. C'est simple, dites-vous qu'un mec qui fait 1 75 75 kg sans abdos, juste euh, il est plat, tu vois le ventre. C'est un mec qui est considéré comme très musclé, tu vois. Chez le médecin, il te dit t'es très musclé déjà. Donc pas trop se mettre de pression, les gars. Si vous voulez aussi vous rassurer concernant les meufs, elles aiment pas trop les gars, trop musclés, en trop je... Je... Moi je, je ne suis pas partisan de ce qu'il est en train de dire. J'ai rien à voir avec ce mec là, je sais même pas, je l'ai trouvé par devant chez moi, il y avait mal au vent Non, c'est vrai que c'est des bêtises Elles aiment pas les gars qui prennent des stéroïdes simplement Elles aiment pas les bodybuilders Il faut pas que tu sois énorme, mais voilà, un mec mais est, mais est un mec qui est, Non mais un mec qui est natchi Et qui s'entraîne pour être le plus massif et sec possible Bien La sûr, meuf, elle même. va kiffer voilà, ça au moins débat clos là-dessus. Mais euh, dysmorphophobie, nous on en, on en souffre, hein, vu que c'est notre métier qu'on doit être prêt à. Une... C'est à cause de finesse fusion qu'on voilà. en souffre, je te le dis. Parce qu'on a des deadlines à respecter. Là d'ailleurs, on devait faire les photos. Et euh, Pimousse, qui est très sec, qui est très massif, qui a, qui a jamais eu un, un aussi beau physique. Éclat Depuis que éclate Depuis qu'on s'entraîne ensemble, j'ai jamais vu. Euh, ce physique-là, je, je suis sur toi. Pour éclaté, moi, c'est le meilleur plateau interne. Éclaté. Le il, il, il a osé me dire je suis pas prêt. Il faut qu'on décale les photos. Je jure, c'est. vrai. Donc les gars, les PDF, non, on va un peu droit. de retard. Mais vous voyez, lui aussi, il en souffre. Pff, moi, c'est différent en fait. C'est quand je vais être en masse, je vais me trouver gras à mort, tu vois. Même si je suis à 87-88 kg ça veut dire on voit mes abdos à 87-88. Je vais me dire, je suis gras à ouais, mort. Et en revanche, quand je vais sécher, comme en ce moment, je vais descendre à 83 kg 82, je vais me regarder, je vais me dire, non seulement je suis pas sec, mais en plus, je suis maigre. En fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas les gars, c'est ça le problème. Alors que les choix, c'est toi qui les fais. Quand tu décides d'aller en masse, c'est toi qui le veux. C'est moi qui fais le choix de prendre les produits, c'est vrai, je suis d'accord. Mais dans tous les cas qu'il soit sont en sèche ou en masse, il a un très bon physique. Et dès qu'il enlève son t-shirt, euh, les meufs, les mecs, elles veulent tous euh, ce corps Si t'as 5 personnes qui te disent Non t'es musclé, t'es très bien Contre votre avis à vous qui êtes tout seul C'est que d'un côté c'est peut-être les 5 personnes qui ont raison tu vois On oui. sera jamais heureux, on est dans la merde Vous êtes ouais, dans la merde, voilà. on est tous dans la merde Si vous, vous ferme, commencez on à la, la aujourd'hui Dites-vous juste que vous allez changer pour obtenir votre... un ouais. corps Que vous n'aurez jamais Et vous serez jamais satisfait du corps que vous aurez et À l'époque je faisais du break, je faisais 72 kilos Je me sentais mieux dans mon corps Qu'à l'heure actuelle Ça c'est dû au fait qu'en muscu bah, Notre sport c'est de tailler ouais. son corps Donc on se regarde pour voir les résultats C'est ça En break tu t'en fous C'est juste la performance La perf a... Et je me disais juste Si mon ventre il est plat J'ai pas de poignée d'amour Les abdos on les voit légers C'est ah. que je suis mince J'ai pas besoin de plus C'est tout donc, Je mets un t-shirt Ça file bien Donc là dessus le deuxième conseil les gars c'est d'éviter de se regarder au maximum. On n'a pas besoin de se regarder tous les jours. OK, c'est important le miroir parce que c'est là où on voit les résultats. On voit si on a, on a bien travaillé les peiges, on a bien travaillé le dos. Si ce qu'on a mis en place dans nos entraînements, ça fonctionne. Mais le fait de se regarder tous les jours, c'est ça qui va créer la dysmorph... vrai. <rire> en plus, ton physique, il varie d'une journée à l'autre et tension d'eau dos, etc. Donc, euh, voilà. ce n'est pas un truc à faire, mais oui, je continuerai de le faire. Tous les jours, je me réveille au petit matin, je vais vous... Si, le pas miroir. <rire> et en dernier point qu'on peut aborder Pimouz, c'est de ne pas se comparer aux autres parce qu'on n'a pas le même corps. Forcément, vous, vous allez avoir des points forts, mais aussi des points faibles. Donc, vous allez être satisfait de vos points forts. Par exemple, moi, j'aime bien mes pecs et tout. Je vais pas me dire, ouais, je veux les pecs d'un autre. Mais si je vais commencer à regarder l'autre et je vais voir qu'il a aussi des très bons ischios, c'est là où je vais commencer à me ouais, dire, j'aimerais bien avoir ses ischios et tout. Par exemple, je vois mes épaules. Je me dis j'aimerais bien voir les siennes. Voilà. C'est pas possible, je vais pas lui voler son épaule pour me l'emboîter. On n'est pas des plus mobiles. Et du coup il va commencer à regarder ses épaules, mes épaules. Il va comparer et c'est là où il va se dire putain mes épaules elles sont petites, ça. elles sont vraiment petites parce qu'il se compare à un mec qui a la génétique pour les épaules. Ou les bons produits. Ou les bons produits. Ouais. <rire> ça, je vous l'avouerai. Hein, les... <rire> et il sera pas bien dans sa tête. Il va se dire mais pourquoi j'y arrive pas, je me donne à fond. Il va augmenter ses entraînements, il va améliorer sa tête, il va se tuer pour avoir ses épaules. Mais il les aura jamais parce qu'il l'est pas fait pour ça. Ouais. Moi j'aurais jamais été mollet malheureusement. J'aurais jamais été pec. J'aurais jamais euh, tes fesses. C'est vrai aussi. J'aurais jamais tes épaules. J'aurais jamais ton dos. T'as déjà un très bon dos. Merci. <rire> Mais je veux ton zizi aussi. <rire> Et on est cousins, donc c'est pas possible. <rire> bah, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez qu'on parle un peu plus de ça euh, en privé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on vous répondra en DM tout ça. Euh, le lien il est dans la description. Il y a toute la communauté, les gars. On est bientôt mille sur Discord. Ils sont très actifs déjà les Gens, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous, utilisez le code QNT sur Fitness Fusion. Vous avez 20% de réduction sur QNT et nous on touche des commissions donc ça nous met bien en plus. Donc faut pas hésiter, commandez, c'est pas cher. Bon rapport qualité-prix et la gamme elle est très grande. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Commentez la vidéo, likez pour le référencement. Le mot du jour, chibre, chibre, chibre dans les commentaires. La vidéo elle va sauter, mais bon, let's go. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didjo Force. Et que force